Il y a des auteurs que l'on catalogue très facilement, que ce soit par leur style, par leur forme, par leur geste cinématographique, par leur filmographie. Ils ont quelque chose qui donne envie de les mettre dans une petite case, même si la plupart du temps, c'est très contraignant pour eux. Ces auteurs ne sont pas uniquement catalogués parce qu'ils l'ont souhaité, ils sont parfois victimes des facilités d'une culture et d'une industrie cinématographique qui aime jouer avec les clichés et les stéréotypes, soit d'un genre, soit d'une manière de concevoir le cinéma, soit simplement de ce que les spectateurs pourraient attendre de la part de ces auteurs. Et du coup, cela devient pour nombre d'entre eux une quête obligatoire dans leur envie d'avancer au sein du 7e art. Certains auteurs cherchent tout du long de leur carrière à justement s'émanciper de cela, pour embarquer à fond le spectateur dans leur univers, mais c'est une quête qui semble parfois vaine lorsque l'on voit à quel point certains producteurs ne parviennent pas à cerner l'envie de ces auteurs de se détacher d'une étiquette qu'ils ont toujours connue et qu'ils cherchent aujourd'hui à repousser le plus loin possible de leur personnalité pour apporter un petit quelque chose de plus au cinéma qu'ils souhaiteraient voir plus que tout au monde. On appelle parfois cela une passion, mais avant tout il s'agit d'une vision. Et clairement, le cinéaste dont on va parler aujourd'hui a une vision très cliché et facile du 7e art, mais il la maîtrise tellement bien que c'en est presque fascinant. Un cinéaste américain, bien comme il faut, qui a su profiter d'une certaine vague et d'un engouement évident pour le cinéma d'action dans les années 90 pour s'inscrire dans une vision cliché, mais qu'il a su dominer, de l'actionneur bourrin et violent tel qu'on le connaît de nos jours. Un auteur... Oui, cela se dit dans son cas, qui a toujours cherché à emporter ses films dans un torrent assez jouissif de bourrinage et de violence parfois gratuite, qui parvenait avec un panache indéniable à fasciner les spectateurs et à ne pas laisser indifférents même les plus sceptiques, en particulier la presse qui n'a jamais forcément défendu sa vision du 7ème art. Michael Bay divise, Michael Bay passionne, Michael Bay entraîne et déchaîne dans le même laps de temps tant il a toujours su avec une logique imparable construire des films déstructurant les codes de l'action comme on a pu les connaître à l'époque pour développer le pire comme le meilleur au sein d'un cinéma qu'il aime et qu'il veut emporter avec lui. Et cela dès son deuxième long métrage, et ben il a su parfaitement le cristalliser. Un film qui parvenait avec un certain panache à surfer sur une certaine idée du cinéma d'action comme il pouvait y en avoir de nombreuses dans les années 90 mais qui en 1996 sonnait comme la promesse d'un divertissement explosif et jouissif avec un agent gouvernemental, un prisonnier ayant réussi à s'évader de nombreuses prisons et un militaire cherchant à rendre la justice par ses propres moyens. Rock est une perle dans le genre de l'actionneur bourrin mais classe de la deuxième moitié des années 90. Un pur objet de cinéma comme on en fait clairement plus de nos jours mais qui parvient entre les mains expertes de Michael Bay à devenir bien plus qu'un simple énième bout de cinéma décérébré et complètement disjoncté de cette période mais bien un pur film d'action survitaminé hallucinant de maîtrise et qui sonne comme un bel exercice de montage dans son genre le tout porté par un Hans Zimmer terriblement inspiré et qui cherche à accompagner l'action à la perfection. C'est certes surdynamique et complètement explosif dans son genre... Mais qu'est-ce que ça fonctionne bien Que ce soit simplement dans sa manière de concevoir et de mettre en place sa mise en scène, ou que ce soit dans le choix de ses récits, Michael Bay ne semble avoir qu'une seule obsession profonde, le mouvement. Impossible pour lui de rester ancré dans une action qui se laisserait tranquillement emporter par un flot d'informations logique et simple. Il faut que l'action, qui soit au centre du cadre, soit imposante, entraînante, passionnante de bout en bout et ne cherche jamais à laisser le spectateur de côté. Et si cela peut vite devenir éreintant et difficile pour le spectateur, cela apporte quelque chose à ses œuvres. Cela apporte ce fameux mouvement, cette fameuse impression que le fil d'un récit se doit d'avancer et donc que la vivacité de la caméra et l'intensité du montage se doit d'emmener ce qui se met en place à l'écran. Et lorsque l'on regarde les nombreux blockbusters qu'a pu livrer Michael Bay avec le temps, c'est là que l'on prend conscience de son entière scène servitude au service du divertissement pur et simple. Et le pinacle du divertissement, il l'atteindra tout simplement de manière impériale au cœur des années 2000. Avec en 2007 une adaptation complètement débile sur le papier pour un film qui n'en reste pas moins peu subtil au bout du compte. L'adaptation d'une série de jouets créée par Hasbro pour un moment de cinéma assez incongru mais clairement visionnaire dans le moment de sa sortie. Avec l'histoire de ce jeune adolescent mêlé un peu malgré lui à l'arrivée d'un groupe d'extraterrestres robotiques sur la planète Terre attendant l'arrivée d'une possible guerre. Transformers est un objet de cinéma qui n'est clairement pas fin qui n'est clairement pas bon sur de nombreux aspects cinématographiques possibles, comme le montage épileptique de cette séquence finale ou le travail autour de Megan Fox, que je ne comprends toujours pas. Mais Michael Bay en fait son objet de cinéma le plus personnel dans le genre de l'actionneur débile et régressif, donnant lieu à une œuvre qui ne marche pas de tout son long, ça c'est clair, mais qui arrive à porter une certaine idée du cinéma dans ses retranchements, pour une œuvre grossière, certes, mais qui indéniablement, fonctionne tout de même. C'est déconcertant la première fois, mais plus ça avance, plus on est fasciné par la maîtrise avec laquelle le metteur en scène arrive tout de même à conduire ce tout jusqu'à sa fin. Si avec le temps Michael Bay a décidé de se poser, c'est avant tout parce qu'il a cherché à construire une œuvre qui soit proche d'une certaine idée de ce qu'il a du cinéma. Une idée qui le pousse à voir et à pousser le plus loin possible une thématique qui le travaille depuis qu'il a mis en scène Transformers 3. Une envie de profondément questionner et de remettre en cause l'idéal américain comme il a pu le porter à bout de bras dans les années 90. Un idéal qui du coup se doit d'être moqué, d'être chamboulé, d'être bouleversé, pour donner lieu à des œuvres qui, dans le courant des années 2010, sont devenues des morceaux de bravoure de la part d'un auteur ne s'imitant plus simplement à être au service d'un divertissement con et décérébré, mais cherchant également à questionner les limites de cette optique du divertissement par l'enchevêtrement d'actions parfois rocambolesques, poussant le spectateur dans un retranchement idéologique auquel potentiellement il pourrait ne pas adhérer. Et si No Pain No Gain est un film très personnel, je pense profondément qu'il nous a offert un vrai film d'auteur, en 2016. Un film dont le sujet lui était important et qu'il voulait porter à l'écran depuis un bon moment. Même si un certain Peter Berg s'était déjà un peu trop spécialisé dans le genre courant des années 2010, mais tout de même, Michael Bay voulait rendre hommage à ces soldats américains tombés sur le front de Benghazi en septembre 2012 face à une milice surarmée prête à en découdre et ne cherchant qu'une seule chose, les assiéger. « 13 Hours » est un film qui marche parce que l'œuvre est développée dans le même mouvement anti-American Dream que No Pain No Gain, de la part d'un Michael Bay voulant presque déconstruire son image du rêve américain qu'il a en un sens glorifié avec les Bad Boys et autres Armageddon dans les années 90, pour donner lieu à un moment de cinéma où l'action marche, où l'action est explosive, où l'ensemble tient en haleine de tout son long pour un moment de cinéma que je trouve personnellement maîtrisé de la part de Bay, mais surtout dans lequel il insuffle une âme rare à nombre de ses métrages, l'âme d'un cinéaste cherchant à porter narrativement et visuellement un message cinématographique. C'est dans ce même mouvement que pourtant aujourd'hui, il décide de revenir à ce qui semble être un cinéma beaucoup plus bourrin, beaucoup plus cliché, beaucoup plus archétypale. S'il avait déjà poussé cela assez loin, avec son passage assez remarqué sur Netflix, au cœur d'une œuvre peu subtile mais d'une rare efficacité, il semble évident que Michael Bay cherche une nouvelle fois à revenir à une essence plus simple de son œuvre, pour donner lieu à du divertissement pur et dur et pas grand chose de plus à se mettre sous la dent sur le papier, il faut bien le reconnaître. Ambulance semble être la personnification pure et dure du cinéma de Michael Bay dans son essence la plus débile et pourtant efficace, notamment dans son besoin de peindre une action régressive, mais qui semble assez jubilatoire sur le papier, pour une œuvre qui pourrait facilement en surprendre plus d'un, peut-être au prix de leur vue, avec ce que la bande-annonce a l'air de nous offrir comme premières images, sur un long métrage qui semble une nouvelle fois survitaminé, mais potentiellement, cela peut être cool, cela peut être fun, cela peut être une nouvelle fois efficace. A condition que Michael Bay n'en fasse pas trop. Et malheureusement, Dieu sait qu'il est capable d'en faire beaucoup trop. Donc j'ai un peu peur.